et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de progeek alors pour aujourd'hui on va parler de quatre étapes qui vont vous permettre de mieux sauvegarder votre téléphone que ce soit au niveau internet comme au niveau de de la batterie grâce bien sûr au jeu de Pokémon GO que je vous présente actuellement et encore une fois alors donc pour commencer la première chose qu'il faut en fait euh, s'assurer bien sûr de désactiver c'est la partie en haut à droite que vous voyez où c'est marqué le RA donc réalité augmentée donc au lieu d'avoir bien sûr le cam la caméra en fait euh, qui est toujours activée vous pouvez en fait la désactiver tout simplement en la décochant ben, voilà donc là j'ai mis la caméra donc autant la désactiver et également, l'avantage, c'est que vous pouvez mieux capturer les Pokémon en question. D'accord Donc, euh, on va essayer de capturer celui-ci par la même occasion. Donc, la seconde chose également qu'on va devoir vérifier, c'est également toujours au niveau du jeu. C'est que vous pouvez euh, sauvegarder ou améliorer les performances de votre batterie en y accédant, bien sûr, dans les paramètres en question qui vont vous permettre euh, de cocher une option... On va voir dans deux secondes. Alors, donc, en accédant directement sur la partie menu et en partant sur la partie options. Vous avez, en fait, économiseur de batterie. Donc, tant que c'est disponible, autant en profiter et bien sûr, le cocher en question. Donc, ce sont deux parties, déjà, sur le jeu en question que vous pouvez, on va dire, mettre en œuvre. Donc, sinon, en partant directement sur la partie Google Maps, donc vous pouvez également, ce que vous pouvez faire, on va dire le plus simple, c'est que vous pouvez sauvegarder votre ville, tout simplement, en la sélectionnant en entier, par exemple, je sais pas, on va faire par exemple, voilà, donc on va essayer de prendre cette zone, en partant sur la partie gauche, et en faisant, alors, zone hors connexion. Alors, dans la partie zone hors connexion, vous pouvez, sélectionnez votre ville, donc là je ne l'ai pas fait puisque euh, je n'en ai pas besoin personnellement mais voilà si vous faites un plus vous pouvez en fait télécharger la zone au complet que vous venez de sélectionner ici sur, en fait, sur votre écran directement donc cette partie vous permet d'avoir la ville où vous habitez sur votre téléphone au lieu que votre gps puisse à chaque fois euh, essayer de vous chercher euh, l'emplacement où vous êtes euh, en direct donc ce qui économise également la partie euh, utilisation gps et internet d'ailleurs puisque à chaque fois que vous, vous déplacez vous avez en fait la recherche en fait au niveau de la 3g 4g qui en fait essaie de croiser on va dire avec le gps pour pouvoir euh, localiser votre emplacement la dernière chose en fait qu'il faut vérifier c'est la partie euh, euh, voilà donc la partie luminosité donc autant la réduire au minimum comme ça au moins votre téléphone également va pouvoir même si votre écran reste allumé économisera moins on va dire ou dépensera moins d'énergie à l'utiliser donc ce sont quatre étapes qu'il faut vérifier donc je le répète encore une fois la partie réalité augmentée que vous pouvez désactiver l'économiseur d'énergie que vous pouvez également cocher sur le jeu dans la partie options la partie euh, mobile, on va dire google maps euh, que vous pouvez euh, dessus sauvegarder euh, votre carte en question afin de l'avoir euh, sur votre téléphone directement et la quatrième c'est la luminosité que vous pouvez réduire au maximum on va dire au minimum plutôt euh, voilà donc de façon que vous puissiez euh, utiliser votre téléphone Toujours allumé sans euh, voilà dépenser en fait euh, votre batterie euh, inutilement j'espère que cela va vous être utile n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis concernant euh, voilà cette vidéo et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas de les poser je serai là pour vous et si tout cela vous plaît n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ce portez vous bien